On commence par avancer le pied droit, doucement. Pied droit, recul. Pied droit, une fois rapide, ouvert, fermé. Une fois lent, lent, une fois rapide, on commence gauche, lent, encore une fois à la gauche, une fois rapide, et ouvert. Et on va alterner. Pied droit, pied droit rapide, et ouvert, pied gauche, gauche, et ouvert, et les bras, rapide, passer derrière la tête, et ça va faire droite, gauche, rapide, et hop, encore une fois, et pam pam pam pam pam